Pierre Claver Maronga Moussavou, face aux hommes et femmes des médias ce 10 mai 2023, au siège de sa formation politique, à l'occasion du forum de la presse. Le président du Parti Social-Démocrate, qui rentre d'un périple à l'étranger, a passé en revue l'actualité nationale, marquée par le démarrage de la révision des listes électorales. Pour l'homme, il est important que les Gabonais aillent s'inscrire massivement. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Allons Voter massivement. Le numéro 1 du PSD n'a pas manqué de relever le phénomène des abstentions observées à chaque élection. Les Gabonais s'intéresseraient de moins en moins aux dites élections pour diverses raisons. Certains disent qu'il ne faut pas aller aux élections. D'autres disent qu'il faut y aller. D'autres disent que tant que Ping ne sera pas président, on ne va pas aller aux élections. Mais il y a depuis longtemps qu'on ne devait pas aller aux élections, depuis qu'on a pris la victoire de Mba Abessol, depuis qu'on a pris la victoire à Pierre Mambounou, depuis qu'on a arraché la victoire à Mba Obama. Mais nous sommes toujours allés aux élections. Quand toujours vous parle d'endurance et de persévérance, si vous êtes 800 000 à vous inscrire sur les listes électorales et que vous n'êtes que 300 000 à aller voter... Vous croyez qu'on est sérieux, ça On dit non, il ne faut pas aller et s'inscrire. Mais comment voulez-vous qu'on puisse battre Le concepteur de la provincialisation persiste et signe, il sera le prochain président. Je serai président, je serai à diriger ce pays, à le redresser. Dieu fera tout pour que cela arrive. Et avec Dieu, les ancêtres. A noter que ce week-end, le président du PSD et son staff se rendront à Mouila pour un meeting.